Bienvenue dans cette interview avec Antoine Gerlier, le fondateur de l'application mobile Namatata, une application pour méditer en pleine conscience. Salut Antoine. Salut Clovis. Ravi de pouvoir t'interviewer aujourd'hui. Euh, donc On s'est rencontré à un événement autour de la danse. Ouais. Donc euh, Comme je viens de dire, tu es quelqu'un qui médite, tu es quelqu'un qui danse. Est-ce que tu aurais un autre aspect de toi que tu nous, dont tu voudrais nous parler là maintenant euh, bah, ça fait plusieurs, euh, plusieurs années maintenant que, que je fais pas mal d'activités euh, et surtout des activités pour, pour travailler sur moi mm. et donc euh, j'ai d'abord découvert la méditation, euh, l'auto-hypnose, ça m'a enfin, énormément aidé, j'ai découvert plein de choses alors que j'étais plutôt sceptique à la base et depuis euh, j'ai commencé ouais, à faire plein d'autres plein activités, j'ai découvert aussi le, le théâtre d'improvisation. Donc, okay. ça fait 4 euh, ans que je fais du théâtre d'improvisation. Et euh, pareil, ça me fait énormément de bien. Et puis, j'ai découvert récemment la danse. Euh, la danse improvisée. La danse. Ouais. Euh, on parle aussi de danse extatique. Et euh, j'ai trouvé ça euh, hyper intéressant. Et euh, moi qui avais du mal à un peu. à à danser devant les autres, à part en buvant et en étant un peu saoul. Ben là, en fait, je me suis rendu compte que la danse euh, apportait plein de choses. Et je me sens super bien après, après avoir dansé. Donc, euh, super ouais. Donc, euh, la danse, la méditation, du tas d'impro, génial. Tu as accepté donc, de prendre ce temps pour parler donc, de ce thème de la masculinité, d'être un homme aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qui fait que ça t'intéresse, toi alors, c'est un thème que je trouve intéressant parce qu'il bon, y a pas mal de polémiques aussi euh, sur ce thème. Ouais. Euh, quand on entend, par exemple, quelqu'un comme Eric Zemmour euh, qui parle de... Euh, qui critique le fait que le masculin soit en train de disparaître. Euh, et je trouve qu'il est complètement dans son rôle de conservateur de parler comme ça du, du masculin. Ouais. En revanche, je pense que dans la société dans laquelle on est, c'est tout à fait normal... Que le rôle du masculin et la masculinité évolue et je trouve que autrefois la masculinité c'était être fort, être puissant, ne pas montrer ses émotions, si mmh. ce n'est euh, la colère, euh, ne pas montrer euh, ses faiblesses, ne pas montrer euh, qu'on est sensible, qu'on peut être triste ou euh, qu'on peut avoir peur. Bah, je trouve qu'aujourd'hui ça n'a plus aucun sens, et euh, je trouve que un homme aujourd'hui. Ouais. Un homme aujourd'hui, c'est un homme qui est à la fois fort et fragile, puissant et sensible. Et donc je pense que c'est un être qui est plus équilibré, qui, qui gère mieux ses émotions, qui peut les exprimer sans se sentir mal ou jugé. Et donc c'est un homme, un homme voilà, qui, qui, qui gère mieux ses émotions, qui, qui n'a pas honte de les montrer ouais. et je pense que c'est un homme du coup qui est plus sain, plus équilibré, donc plus sain pour lui-même mais aussi pour, pour les autres. Du coup toi comment tu positionnes par rapport à cet homme que tu décris là à l'instant Alors ça fait donc plusieurs années euh, que, que j'ai découvert la méditation, le développement personnel et, mmh. et je pense que euh, mon positionnement a pas mal évolué. Avant j'étais euh, quelqu'un de... Euh, de très compétitif. J'étais beaucoup dans la compétition, mmh. euh, il fallait que je sois le meilleur partout. Tu as des je exemples que concrets de moments où tu te souviens de ça Oui, je pense que dans ma famille on était euh, voilà plutôt euh, dans l'idée euh, d'être euh, le meilleur, euh, d'être dans les meilleurs et qu'il fallait absolument réussir. Mmh. C'était au niveau euh, scolaire, au niveau sportif C'était à tous les niveaux, donc euh, ouais, au niveau scolaire, euh, j'aimais bien être le meilleur ouais. au niveau sportif également il fallait absolument que je sois le meilleur euh, c'était même peut-être même une obsession et quand tu dis il fallait que tu sois le meilleur c'est toi qui te disais ça ou est-ce que c'était tes parents quand tu disais ma famille euh... ben, je crois que c'est plus moi qui me le disais okay. après je sais pas d'où ça vient ça vient sûrement d'un conditionnement euh, d'un conditionnement de, la, de ma famille de mes amis de, de la société en général ouais. Euh, et de propre, mes propres conditionnements par rapport à mes peurs. Mais, euh, et donc euh, voilà, je voulais être le meilleur et je ne supportais pas de perdre. D'accord. Donc euh, mais même un jeu de société euh, débile, hein, c'était... <rire> c'était... Euh, il fallait que je sois le meilleur et j'étais... Euh, je donnais tout pour, euh, pour gagner. Qu Qu'est-ce qu que ça faisait si jamais tu perdais Qu'est-ce qui se passait bah, Quand je perdais, j'étais euh, en colère. Ok. Ouais. Tu sentais en colère, en colère. Tu, Comment tu te voyais euh, Comment je me voyais, euh, je pense que je me voyais d'une façon assez mauvaise. Enfin, je, je pense que j'avais pas beaucoup d'amour pour moi-même dans ces moments-là. Ouais. Donc euh, il fallait tout de suite que je me... Après, voilà, c'était une sorte de force pour moi qui m'entraînait me, ouais. aussi à être meilleur, à, être, à donner le meilleur de moi-même, à m'entraîner, etc. D'accord, ok. Oui, après comment du coup tu l'as vécu ça, cette, euh, ce côté de vouloir euh, être le meilleur Qu'est-ce que ça a... Est-ce que alors moi je l'ai pas forcément mal vécu parce ouais. que euh, voilà j'étais comme ça. Mm. Euh, je l'ai pas forcément mal vécu, ça m'a permis aussi de faire des super études et, euh, et ça m'a, je pense, que ça m'a apporté certaines choses. Mm. Après aujourd'hui je me rends compte que euh, en fait c'est pas euh, c'est pas l'état d'esprit que j'ai envie d'avoir. Et je pense que le fait de toujours se comparer, le fait de toujours être en compétition, ouais. je me suis rendu compte que ça me mettait tout le temps dans une situation de stress, tout le temps dans une situation de pression et, et je pense qu'au final c'est assez désagréable. Je suis content en fait d'avoir un peu lâché prise sur ces idées de euh, compétition, de me comparer aux autres, de vouloir être euh, celui qui va avoir plus de réussite, euh, que ce soit dans la famille, dans les, dans les amis euh, ou dans la société. Mmh aujourd'hui, je me sens plus apaisé et plus tranquille par rapport à ça. Ok, ouais. super. Donc justement, ça m'évoque la question de comment toi tu te sens avec d'autres hommes Alors comment je me sens avec, avec les autres hommes mmh. Je pense que... Auparavant j'avais plus de méfiance. Mmh. Et du coup je me comparais, j'avais peut-être aussi du mal à trouver ma place dans un groupe. Ouais. Alors qu'aujourd'hui euh, je vois moins ce, compé ce côté euh, compétitif. Et du coup je me sens plus euh, euh, j'essaie de. de peut-être je sens plus une forme de fraternité possible ouais. euh, entre, entre hommes. Euh, donc euh, avec un soutien mmh. entre nous et c'est en tout cas c'est comme ça que je vois euh, euh, les liens qu'on peut avoir entre hommes. Euh, ouais. Ouais, je pense qu'il y, y a une fraternité possible et, et du soutien et on peut, on peut avoir des, des moments d'échange très forts, mmh. okay. très forts entre nous. Ouais. Ouais. Et du coup là tu me parles en fait à un moment de, où tu étais plus dans la compétition avec euh, d'autres hommes. Ouais. Il y avait de la méfiance, euh, c'est ça Auparavant, oui, je pense ouais. que. Après, il y en a toujours un peu. Hein, je, je, je pense que je, on ne sort jamais complètement de, de ces conditionnements euh, comme ouais, ça. Ouais. Mais... Et autrefois, oui, je pense que euh, j'avais du mal aussi même à m'affirmer parce que euh, j'avais joyé euh, les relations entre hommes comme de la compétition. Il faut être le plus drôle. Mm. Euh, il faut être le plus. Euh, le plus intéressant euh, du coup euh, pas forcément évident parce que du coup ça veut dire qu'on écrase éventuellement un peu les autres euh, et je... je ne sais pas en tout cas euh, ma façon de voir les choses a vraiment euh, quand a tu vraiment dis qu il faut être drôle. le plus drôle le plus intéressant c'est euh, dans quel but finalement je pense que l'idée c'est euh, c'est c'est de, de, de sentir de se sentir de se sentir meilleur que les autres euh, il y a aussi tout ce qui est en rapport avec la séduction donc on veut ouais. être celui qui, qui va le plus plaire aux filles il y a une, une forme de compétition entre les hommes on se sent plus important quand on est euh, quand on séduit euh, quand on séduit plus les autres c'est toujours cette idée de toujours cette idée de compétition finalement mmh. Et de se sentir qu'on est. Euh, voilà, euh, qu'on se compare aux autres et peut-être qu'on est un peu, un peu meilleur que les autres. D'accord, et donc le fait finalement de séduire, c'est. Euh... C'est trouver finalement euh, une, une place. C'est aussi trouver sa place, euh, je pense, dans le monde, dans mmh. la société, et d'avoir une place plutôt. Euh, euh, plutôt, plutôt au-dessus de la moyenne. Ouais. D'accord. Donc là, ce que tu me parles, c'est une sorte de hiérarchie. Plus je séduis, plus je suis séducteur. Plus, je peux me positionner un petit peu au-dessus des autres euh, en termes d'importance. Est-ce qu'on t'a déjà reproché quelque chose dans ta vie euh, Peut-être qu'il pourrait être lié à euh, ce sujet de être un homme. J'ai pas eu de, de reproches euh, mmh. par rapport à. Au contraire, euh, je pense que j'ai eu pas mal de, de voilà de personnes qui ont, qui ont apprécié le fait que voilà je sois à, à la fois à la fois euh, plutôt euh, fort et sensible et que je j'assume le fait d'être vulnérable mmh. et, euh, ça c'est du coup comment tu assumes cette partie-là comment j'assume cette partie-là euh, euh, donc aujourd'hui j'hésite pas euh, que ce soit avec mes amis avec, euh, avec euh, mes, mes petites amies Hum. à exprimer euh, mes faiblesses mes doutes mes inquiétudes hum. euh, et euh, ouais c'est ça et puis je, je reçois beaucoup de, de, de bienveillance par rapport à, par rapport à ça hum. du coup comment ça est ce que tu as des situations là qui, qui te viendraient euh, où tu as pu justement exprimer cette vulnérabilité Euh, je pense euh, notamment après ma après une rupture avec, euh, avec euh, ma petite amie mmh. où euh, j'avais pas forcément parlé d'ailleurs de, de, de toutes mes de certaines faiblesses de certains de certaines peurs que j'avais ouais. et euh, après cette rupture euh, j'ai j'ai décidé de voilà ouais, qui était une rupture assez douloureuse j'ai décidé de de, bah, de lui faire part hein, de toutes ces peurs et, et de, de tous ces doutes que j'avais mm. et que j'avais pas encore eu le temps de vraiment euh, d'en parler avec elle. Et, et j'ai l'impression que le fait de, de lui en avoir parlé, mm. euh, ça nous a permis d'avoir déjà une communication et de, comprendre, de mieux nous comprendre. Et en tout cas, elle, euh, je pense que ça lui a fait du bien que je me confie comme ça à elle. Ouais. Et du coup, on a une relation, je pense, euh, différente. Donc, euh, donc après la rupture, tu en as parlé Après la rupture, ouais. Et là, donc, es encore en... enfin, tu peux échanger avec elle encore et, euh... ouais D'accord. Ouais. Et tu en as parlé euh, spontanément Comment t'as fait T'as envoyé un message On en a parlé, ouais, par... enfin On a échangé beaucoup de messages euh, à ce moment-là. Ouais. D'accord. ou ouais. toi, en fait, t'as accepté de te livrer tu j'ai accepté de, dire ouais, accepté de me, me livrer et c'était assez... Euh... C'était assez difficile, je me souviens, de, je me souviens que ça m'a beaucoup ému de lui dire toutes ces choses-là. Ouais. J'avais pas forcément prévu de lui dire, mais il y a un moment, où, parce que c'était un moment où il y avait pas mal de reproches, de critiques, et, et euh, j'avais besoin de lui exprimer que, euh, que moi aussi, j'avais aussi des, voilà, des peurs, et mmh. que euh, voilà, peut-être que ça pouvait expliquer certaines choses. D'accord. Ouais. Et comment, du coup, tu t'es senti après avoir livré ça ouais, Je me suis senti super bien, j'étais super content d'avoir pu dire ça. D'accord. Euh, tiens, moi, je te propose de tirer euh, une question. Alors, une question. Question mystère. Alors, qu'est-ce qui te fait peur Ah, Ça, c'est une bonne question. Mmh. Question euh, piège. <rire> <rire> Alors, qu'est-ce qui me fait peur euh... Ouais, je pense, comme tout le monde, j'ai plusieurs peurs. Euh, moi, personnellement, il y a une peur euh, qui m'a plus fait souffrir, je pense, dans la vie mmh. et qui m'a peut-être empêché euh, à certains moments de ma vie d'avancer. Ouais. Euh, C'est la peur du regard des autres, mmh. la peur d'être jugé. ok ouais et à quel moment euh, ça a pu... À quel moment ça s'est développé ouais. ça... Alors je pense que c'était vers l'adolescence. Euh... Ça m'empêchait par exemple de, de m'affirmer dans des groupes. Euh... J'avais beaucoup de mal à aller au tableau par exemple. D'accord Ouais. Euh... Alors que finalement j'avais envie d'être de parfois me mettre en avant, de parfois aller au tableau, de parfois... Euh, aller vers les personnes que j'avais envie de voir parce que ça m'empêchait aussi d'aller ouais, voir euh, les personnes que j'avais envie de voir ouais. les, les amis avec qui j'avais envie d'être ami euh, parfois même j'avais peur de passer des coups de téléphone à des amis mmh. euh, ouais. parce que j'avais peur de, ouais, de les déranger euh, et puis même euh, auprès des filles j'avais peur d'être euh, ridicule j'avais peur d'être honteux du coup, ça, c'était quand tu étais adolescent. Donc, cette peur que tu avais euh, d'aller vers les autres. Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que tu, tu vis cette peur Est-ce qu'elle est, est toujours là Alors, je pense que les, comme euh, plein de peurs, enfin, la peur est toujours là. Ouais. Et grâce à tout le travail que j'ai fait, euh, j'ai vraiment réussi à me libérer euh, du poids, du regard des autres, euh, de la peur du jugement. Mmh. Aujourd'hui, quand je compare euh, ce que j'arrive à faire aujourd'hui par rapport à ce que j'arrivais à faire avant, bah, ça n'a rien à voir. Euh, je je n'ai plus peur d'aborder euh, une fille par exemple, mmh. euh, je n'ai plus peur de, euh, de parler face à un groupe, euh, je n'ai plus peur... Euh, euh... Ouais, il y a plein de situations maintenant où je me rends compte que euh, la... je me sens confiant. Mmh. Alors qu'avant j'étais euh, tétanisé euh, et ça m'empêchait complètement d'agir. Alors qu'aujourd'hui j'arrive à agir, donc c'est super ça. Mmh. Ouais. Et euh, qu'est-ce qui a fait que tu as pu changer et évoluer du coup, à ce niveau-là Alors qu'est-ce qui fait que j'ai changé à ce niveau-là bah, Je pense que c'est tout le travail que j'ai fait sur moi au niveau euh, de la méditation, ouais. au niveau de. Euh, j'ai fait de l'impro, du coup, je t'ai dit pendant quatre ans. Pendant quatre ans. Ouais. Euh... Euh, et puis, j'ai un, une autre façon d'aborder mes peurs. Avant, quand j'avais peur, j'avais tendance à, à, à fuir hein, ou à les éviter. Ouais. Aujourd'hui, je suis plus dans l'idée d'accueillir et d'accepter cette peur euh, et d'agir et quand même. C'est-à-dire, quand je sens que j'ai peur, bah, je prends conscience que c'est une peur, qu'elle qu n'est pas rationnelle. Ouais. et J'essaie d'agir le plus vite possible. D'accord. Okay. D'agir le plus vite, de, du coup de faire face à cette peur et de, ouais. euh, de la surmonter. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que souvent on se dit waouh j'ai peur donc j'y vais pas et donc euh, on se dit euh, bah, je ferai cette action là quand j'aurai plus peur donc on fait tout pour essayer de ne plus avoir peur, pour euh, la, la, la cacher ou la faire disparaître et finalement euh, on peut se rendre compte que euh, l'objectif c'est justement d'agir et c'est là où la peur disparaît à force d'avoir agi malgré la peur. Ouais. Bah du coup je te propose de tirer un autre papier Allez c'est parti pour un autre papier. Un autre papier mystère. Qu'est-ce que les gens ne savent pas de toi mmh. <rire> Qu'est-ce que les gens ne savent pas de moi Je pense que ça dépend des gens. Moi j'ai tendance à pas à chercher à, à ne rien cacher, à, à être totalement transparent. Mmh, ouais. Donc, euh, je pense peut-être que certaines personnes qui me connaissent depuis longtemps euh, ne savent pas à quel point j'ai changé euh, depuis, euh, depuis, depuis, tout, depuis un bon nombre d'années et, euh, et parce que c'est pas forcément perceptible, mais euh, j'ai l'impression d'avoir tellement évolué en termes de confiance en soi, en, en termes de gestion des, de, de mes peurs. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui ne s'en rendent pas forcément compte. Et qui ne se rendent pas forcément compte aussi de euh, à quel point j'étais en souffrance auparavant par rapport à, à cette peur du regard des autres dont je t'ai parlé juste avant. Ouais. Euh, parce que c'est une peur qui est... Euh, euh, qui est très difficile à comprendre, pour les, les gens qui ne la connaissent pas. et C'est difficile à, à comprendre quand, parce que je, ça ne se voyait pas forcément avec moi. Et j'étais plutôt quelqu'un de sociable, tout de ouais. même. Euh, mais j'étais quand même euh, sacrément bloqué par rapport à cette peur. Et, et donc j'étais en souffrance par rapport à, à ce blocage. Et je pense que, euh, même aujourd'hui, ouais. hein, quand j'en parle à, même à ma famille, à mes proches, mm. il y a une véritable, euh, je pense, incompréhension. Incompréhension de, de quoi de, bah, de ce que j'ai pu vivre, de ce que j'ai pu endurer. Ouais. Euh, et je crois que c'est un... Je, crois que je me demande si c'est pas Christophe André, le, le, le psychiatre, le médecin, qui disait que... La peur de, du jugement des autres, c'est la, la peur qui est la plus difficile à, à comprendre, hmm, de la part des autres, de la part de ceux qui ne la vivent pas. Quels sont les espaces pour toi où tu peux être vraiment entièrement toi-même, pleinement toi-même ben Aujourd'hui, je pense que j'arrive à être pleinement moi-même, euh, un peu dans, ben, dans ma vie perso, dans ma vie pro. Euh... Euh, j'ai la chance de, de travailler, du coup, d'avoir créé une application mobile de méditation. Ouais. Euh, de travailler avec des gens euh, super, euh, qui sont très, euh, très euh, réceptifs à toutes ces problématiques, à, toutes ces, à tous ces sujets de, ouais. voilà, de développement personnel, de, de psychologie, de philosophie. Et donc, euh, j'ai la chance de pouvoir m'épanouir dans ces domaines-là, euh, euh, voilà, donc euh, au niveau professionnel, euh, avec la, la gestion de cette application mobile, mmh. mais aussi au niveau personnel, avec euh, voilà, quand je fais du théâtre. Euh... Donc là, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, c'est est-ce que le moment où avant tu avais un peu peur du regard des autres, tu te livrais autant que maintenant Auparavant, je me livrais beaucoup moins, parce que en fait, j'avais honte, j'avais honte de cette peur. Ouais. Euh, j'ai l'impression d'être seul honte et j'avais honte de cette peur, du coup, j'en parlais, parlais à personne. J'en parlais vraiment je parlais à pas personne. Tu ouais, parlais pas de cette peur, et du coup, tu parlais... parce que là, tout Et à puis tu... même, je... Après, oui, non, je me livrais peut-être beaucoup moins facilement, ouais Parce que tu parlais tout à l'heure de te livrer maintenant euh, plus facilement sur tes émotions, sur ce que tu ressens, etc. Donc ouais. ça, c'est quelque chose que tu fais maintenant et que tu faisais pas avant, par rapport à ce que tu viens de me dire, j'ai l'impression. Je le faisais, mais euh, j'ai jamais eu trop de mal à me livrer à mes très bons amis, par exemple. D'accord. Donc, tu avais des amis proches où ouais. tu pouvais te livrer. eu des amis proches euh, avec lesquels je pouvais me livrer euh, totalement. D'accord. Et aujourd'hui, je peux me livrer avec des personnes moins proches. ça ne me, me dérange pas. D'accord. Et qu'est-ce que ça t'apporte ça hum, Ça m'apporte plus de cohérence et le fait d'être plus cohérent, d'être plus. Euh, être plus honnête finalement, je pense que ça m'apporte plus de confiance. Confiance en toi De confiance en moi, oui. D'accord. Donc finalement, ce que tu me dis aujourd'hui, c'est que te livrer, être plus authentique et même te montrer vulnérable, ça te permet de t'apporter toi de la confiance en toi. Ouais, c'est ça. Bon, je te propose de tirer une, une autre question. Allez, super. Il y a une autre question. Alors, c'est quand la dernière fois où tu as pleuré alors euh, la dernière fois où j'ai pleuré, c'est devant un film euh, et je me souviens plus du tout du <rire> film. Mais moi, je pleure assez facilement euh, devant des films. Ouais. Bizarrement, je pleure jamais euh, dans, la, dans la vraie vie. D'ailleurs, je trouve ça. Je me suis fait la réflexion assez récemment que je trouvais ça assez étrange. Ouais. Alors que devant un film. Euh, assez banal, euh, dès qu'il y a un petit, un petit truc, un, mmh. peu, un peu émouvant, un peu, euh, un peu triste ou même joyeux, euh, j'ai très rapidement les larmes qui, qui viennent. D'accord, mais par que, contre tu, tu pleures pas trop dans la vie Dans la vie, euh... vie euh, c'est assez rare, mmh. ouais. Je me, je me souviens pas la dernière fois que j'ai pleuré, ouais. Est-ce que tu te sens quand même parfois triste Ah oui, j'ai des moments de tristesse, et ça je le sens. D'accord. Euh, je crois avoir des moments de tristesse, euh, ouais, même au niveau euh, professionnel, quand il y a des déceptions, quand j'apprends des, des mauvaises nouvelles. Euh, ouais, je peux me sentir triste et puis ça peut rester assez longtemps. Ouais. Parce que là, par exemple, tout à l'heure, tu me parlais donc de rupture amoureuse. Est-ce que dans ces cas-là, euh, enfin, j'imagine que tu peux recevoir de la... ressentir de la tristesse à ce moment-là Ouais. Et ça t'arrive pas du coup de pleurer suite à ça euh... Oui, c'est vrai que euh, par rapport à ma dernière rupture amoureuse, effectivement, mmh. j'ai eu, je pense, des larmes, euh, des larmes qui me sont euh, montées. Et c'était très léger, c'était pas des vrais pleurs. Euh... ouais est-ce que c'est du coup, tu sens qu'il pourrait y en avoir plus et tu laisses pas sortir ou est-ce que euh, pas forcément, c'est juste que ça vient pas C'est juste que ça vient pas, ouais. pourtant je, je, je ressens de la tristesse, ouais. j'ai ressenti énormément de tristesse, hum. mais euh, pas de euh, pleurs, mais beaucoup de tristesse, oui. D'accord. Ouais. Et ça t'en parle euh, Oui, oui bah, j'en parlais avec, euh, avec la fille en question. Ouais. Super. Et ouais. autour de toi aussi, tu peux en parler facilement à des amis ou... Ouais ouais ouais je peux en parler, j'en parle très facilement. Aujourd'hui j'ai pas trop de mal à parler de, de, de mes problèmes, de ce qui m'embête. C'est quoi ta vision de, de, de l'homme d'aujourd'hui Je pense que un homme aujourd'hui. Euh, être un homme, euh, un homme bien dans ses baskets aujourd'hui c'est un homme qui, est, voilà, qui à la fois qui assume son côté euh, sa force sa puissance euh, tout en assumant aussi euh, euh, ses faiblesses sa fragilité sa sensibilité sa vulnérabilité donc, euh, donc euh, ouais, je pense que c'est important parce que j'ai l'impression qu'on est dans un monde qui est de plus en plus compétitif, mmh. où il y a de plus en plus de domination et je pense que euh, ce serait bien de rééquilibrer un petit peu les choses et d'apporter peut-être un peu plus de douceur, un peu plus de, euh, un peu plus de sensibilité, et un, un peu plus de douceur ouais, dans, dans le monde. et Je pense qu'ainsi qu on respecterait peut-être plus, euh, on se respecterait plus euh, nous en tant qu'individus ouais. Euh, mais aussi les autres euh, et aussi l'environnement d'accord donc ouais. toi ce que tu dis c'est que ça peut être lié finalement euh, la, les relations entre les gens euh, les relations avec l'environnement Ouais. Euh, ça peut être lié à euh... je pense que l'homme d'hier euh, qui est seulement dans la puissance euh, dans la colère dans la compétition euh, et dans la domination est un homme qui est dangereux pour euh, l'environnement D'accord. Ouais. Alors qu'un homme qui serait plus dans la douceur, dans l'acceptation de, de ses fragilités. Euh, et je pense qu'on qu va petit à petit vers ce, cet homme-là. Hein. Mmh. Il y a énormément de changements, j'ai l'impression, depuis, depuis plusieurs années. Et je trouve que c'est une super bonne chose. Parce que euh, je pense qu'un un... quand l'homme sera plus dans ce positionnement là euh, la société se, enfin, va se refléter par rapport à ça et donc ce sera une société qui sera plus dans euh, l'égalité, plus dans, euh, dans le respect de, des autres, euh, moins dans la compétition et du coup plus dans le respect de, des autres et de l'environnement. D'accord. Ouais. finalement toi tu considères que c'est fondamental de, pour l'homme d'évoluer euh, à ce niveau là pour pouvoir euh, bah, être plus respectueux de, des autres personnes, euh, des autres hommes peut-être, des femmes, ouais. euh, et aussi de l'environnement. Tout à fait. Et c'est aussi un homme euh, euh, qui a un rapport aux femmes euh, peut-être un peu différent. Soit, après, après, je ne veux pas généraliser, aujourd'hui il y a plein plein d'hommes hein, qui, qui ont... Mmh. Euh, qui, qui se comportent comme ça et qui, qui sont plus dans le respect de, de la femme, euh, qui vont euh, euh, pas forcément chercher à, à être dans la compétition, à avoir le plus de femmes possible, ou, mais qui vont plutôt être dans le respect de la femme, qui vont chercher à se connecter à, à, à l'autre, à la femme, mmh. euh, et créer comme ça une relation épanouie. Et par quoi, euh, finalement, un homme doit passer pour euh, aller vers cette évolution-là, vers euh, ce nouveau modèle d'homme Je pense que tout ça, alors déjà, ça passe énormément par l'éducation, euh, que ce soit au niveau... Parce que tous ces, tous ces, tous ces aspects-là, ça vient de, notre, euh, de nos conditionnements, de nos familles, de ce qu'on a appris à l'école. Euh, donc c'est vraiment euh, principalement à travers l'éducation, l'école, la famille... Et puis aussi par rapport euh, avec le travail sur soi. Mmh. Donc l'éducation, la famille, le travail sur soi. Ouais. Ce serait quoi finalement, les du coup, un conseil que tu pourrais faire aux, aux hommes euh, qui auraient envie d'aller dans cette direction mmh. Ce que je pourrais leur conseiller, c'est d'apprendre à... Déjà d'apprendre à se connaître. Parce que pour changer, il faut d'abord se connaître ouais. et, se rendre, et prendre conscience euh, de, de ce qui se passe en nous, de ce qui se joue en nous. donc quand tu dis se connaître, comment on peut faire pour euh, se, se connaître, connaître euh... Je trouve que la méditation ouais. est un super moyen d'apprendre à se connaître puisque méditer, c'est apprendre à, à, à observer ce qui se passe en soi, ouais. notamment au niveau des sensations, euh, au niveau des émotions et au niveau des pensées. Et on s'aperçoit d'ailleurs que souvent, les pensées qu'on a et qu'on pense être tout à fait conscientes, oui. finalement on est, elles sont manipulées par, par les émotions et que ce sont les émotions elles-mêmes euh, qui vont euh, provoquer des pensées euh, qu'on a en tête. D'accord, donc là ce que tu dis c'est que finalement ce qu'on pense euh, peut être piloté par euh, les émotions et que parfois fait, oui. on est complètement euh, euh, pas du tout conscient de nos émotions et donc finalement on on est un peu contrôlé par quelque chose qu sur lequel on n'a aucune conscience et aucune maîtrise. Quoi. Complètement, ouais. complètement ça. Donc il y a une vraie importance aujourd'hui à, euh, à apprendre à... à apprendre ouais, Pour moi, c'est euh, un peu la, la démarche que j'ai par rapport à mon application la matata hum. C'est d'apprendre aux gens à, à mieux se connaître, à mieux comprendre leur fonctionnement hum. et à prendre conscience voilà, de tous ces mécanismes euh, et notamment de, de ces émotions. Et de et l'impact des émotions sur, sur, notre, sur nos propres pensées et sur notre propre, propre euh, identité, ouais. notre propre personnalité D'accord. Ouais. et du coup c'est là qu'on va apprendre à prendre soin de, de, de nos émotions, à les, à les écouter, à les accueillir et, et je pense que pour un homme c'est important de, de, de bien connaître tout ça et d'accueillir aussi du coup les, les, les, d'autres émotions comme la tristesse euh, et la peur et et comme ça, avoir un meilleur équilibre. D'accord, un meilleur, équilibre, un qui, meilleur euh, équilibre qui apporte finalement quoi dans la vie de tous les jours Je pense que quelqu'un euh, qui est euh, mieux équilibré euh, euh, va agir différemment dans le monde. Donc euh, déjà, il va apprendre aussi à, à, à s'aimer, ouais. avoir une meilleure relation avec lui-même et il va aussi euh, agir différemment vis-à-vis -vis des autres, vis-à-vis -vis du monde et je pense que c'est quelqu'un de plus équilibré, plus à l'écoute mmh. euh, qui sera plus dans le respect et qui va aussi un peu se débarrasser de, de l'ego c'est un travail qui permet de de se débarrasser de cette idée du moi, moi, moi, moi, moi avant tout euh, je pense qu'il qu peut être assez présent chez certains hommes je pense que moi aussi j'avais beaucoup, euh, beaucoup d'ego auparavant, et ça m'empêchait clairement de, de, de m'ouvrir aux autres, de m'ouvrir au monde. D'accord, donc là finalement, s'équilibrer au, au niveau émotionnel, ça permet d'être plus ouvert euh, par rapport aux autres, par rapport au monde Ouais. Bah, je te propose de tirer la dernière question. La dernière. Qu'est-ce que tu préfères dans l'acte sexuel Ah c'est de plus en plus <rire> <rire> euh, C'est une bonne question, euh, parce que... Euh, euh, je trouve que finalement, ce que je préfère dans l'acte sexuel, c'est pas forcément... Euh, la recherche absolue du plaisir et de la, de la jouissance mmh. mais plutôt euh, la connexion pendant l'acte pendant le rapport la connexion euh, euh, qu'il y a avec avec l'autre avec la femme mmh. et je trouve que ça peut être euh, voilà cette euh, moi j'aime bien cette euh, cette intimité qui peut y avoir euh, euh, pendant l'acte euh, et cette euh, ouais toute cette euh, cette intimité, ces, ces regards, euh, toute cette, euh, cette connexion qu'il y a mmh. pendant l'acte. Euh, je trouve ça... Euh, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant que juste euh, euh, la jouissance euh, qui dure quelques instants, qui est peut-être plus forte, euh, mais je trouve que c'est souvent sur, euh, survalorisé euh, ce côté euh, voilà, éjaculation, jouissance. Euh, oui. Effectivement, tu as une décharge de dopamine, mais, mais je trouve que ce qu'il y a de plus intéressant, c'est plutôt l'échange et la, la connexion euh, mm. euh, qui se fait pendant, pendant l'acte. J'ai lu récemment un livre qui s'appelle Au-delà de la pénétration, avec euh, Martin, Martin Page. Euh, Est-ce que tu connais ce livre Ça te parle ah, Je connais pas ce livre. D'accord c'est, euh, il, il aborde la pénétration en disant voilà on, on est beaucoup dans des rapports euh, où on est obligé de, enfin on est obligé. Très souvent, euh, on cherche la pénétration comme, la, comme finalement le, la base de l'acte sexuel. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu en penses toi de, de ça euh, bah, Je pense que, ouais j'aime bien l'idée de se lire et de se dire, et un peu, ça rejoint un peu ce que je disais juste avant. C'est que euh, je pense que le plus important dans la relation, dans l'acte sexuel, mmh. c'est plutôt la relation, euh, la communication qui okay. se fait entre, entre, entre, entre nous deux, ouais. entre la fille et moi. Ouais. Euh, et donc ça ne passe pas forcément par la pénétration, effectivement, ça peut être euh, euh, même des regards. Mmh. Euh, je pense qu'il y a des choses intéressantes, même sans, le, sans se toucher. Avant, de, avant même de se toucher, de qui est de l'ordre du regard. Mmh. Euh, et puis même après, qui est sans passer par la pénétration, mais par euh, les sensations, le toucher, les caresses, euh, euh, les positions. Et, euh, voilà, il y, y a toute une... Euh, Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a... C'est un peu comme une pièce de théâtre, on peut... Euh, il y a quelque chose d'assez joyeux, et de jeu aussi, qui ouais. est assez intéressant. Euh... Et donc... Après, bon, il y a toujours la pénétration, enfin il y a souvent la pénétration qui arrive pendant l'acte. Mais je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de... de plus important. En ouais. fait, tout, est, tout est important, je pense. C'est ouais. important. C'est vrai que j'entends souvent des gens dire euh... ouais. Non, non, on n'a pas couché ensemble parce qu'il n'y a pas eu pénétration. Ouais. Et euh, ça t'évoque quoi, ça, ce genre de réaction Alors moi, je pense qu'il peut y avoir une, une relation euh, presque... Enfin, c'est peut-être un, peu, euh, un peu exagéré ce que je dis, mais je pense qu'il peut y avoir une relation sexuelle euh, juste avec le regard. Mmh. C'est un ça. peu... <rire> je sais pas si tout le monde sera d'accord, mais... Mais d'une certaine façon, je pense qu'il peut y avoir une connexion sexuelle euh, même par un regard ou... Oui, quelque chose d'une intensité sexuelle ouais. qui est juste dans un regard. Ouais. Quand on veut aller dans de la sexualité avec quelqu'un, du coup, il n'y a pas d'obligation d'aller vers telle ou telle action ou vers de la pénétration. Qu'est-ce que toi, ça t'évoque Ah, ok, ambitions? ouais, carrément, ouais, le... bah, Franchement, pourquoi pas Pourquoi pas Après, ça dépend, je pense, des envies de chacun. Ouais. Euh, moi je pense que si euh, les deux personnes ont envie euh, qu'il y ait une pénétration, ouais. euh, je pense que ce serait dommage euh, de s'en priver. Ouais. Euh, mais euh, si, euh, si les deux personnes sont, euh, trouvent du plaisir et de la connexion sans pénétration, moi, je trouve que c'est enfin, génial. Du coup, tu me dis, en fait, pour toi, c'est important d'être dans la communication et ouais. de savoir vraiment ce que chacun veut euh, ouais. dans cet acte sexuel. Euh, comment est-ce que toi tu t'y prends Comment ça, ça se passe pour toi dans ces moments-là pour euh, communiquer bah, Je pense que le, la meilleure des façons, c'est d'en parler euh, et de voir avec l'autre, de discuter avec l'autre pour voir euh, ce qu'elle euh, voilà, qu aime faire. Euh, est -ce que, voilà, de voir ensemble et d'en ouais. discuter ensemble. Enfin, ça t'arrive de parler de sexualité avec tes partenaires euh... Ah oui, oui, oui, ouais. oui je, peux, je, trouve ça, je trouve ça bien, ça permet aussi d'être euh, sur la même longueur d'onde et puis de, que chacun euh, puisse être content, de, de trouve du plaisir dans la, dans, dans la relation. Est-ce que toi, as réussi à toujours être à l'écoute, je veux dire, à pouvoir... Euh... Oui, oui, oui. j'essaie de toujours respecter, euh, toujours respecter ce qu'on... Voilà, euh, est-ce que, euh, est que la fille, euh, voilà, est-ce est qu'elle a des limites, est-ce que, euh, est que ça c'est, enfin, voilà. Toujours respecter euh, ce qu'elle qu me dit, ouais. C'est important. Et ouais, comment, ouais, comment, ouais, comment... Sinon, je ne me sentirais pas du tout à l'aise. Mmh. Je pense que ça me couperait complètement. Ouais Ouais, ouais. Ça, Le fait de... Si, euh, les, si je sens qu'il n'y a pas euh, une, une forme de consentement, mmh. je pense que je ne serais pas à l'aise. Ça, ça, ça te demande d'être très à l'écoute, du coup Oui, oui, ben bah, voilà, on en discute, et puis on voit... Euh, ouais, ça demande aussi, ouais, une attention. C'est des choses aussi qui se sentent, et puis quand on n'est pas sûr, on en discute. Donc c'est quelque chose dont tu parles, dont tu parles pendant l'acte, ou plutôt après mmh... Ça peut arriver pendant. Ouais. <rire> ça peut arriver pendant, et puis euh, aussi après. Ouais. D'accord, donc euh, c'est OK d'en parler pendant pour toi et ouais ouais, ouais, ouais. surtout quand on, on se découvre et j'ai envie qu'elle soit qu'elle soit bien et j'ai envie qu'on soit bien tous les deux et j'ai envie qu'on soit connectés mmh. et qu'on prenne du plaisir ensemble sinon enfin euh, sinon ça, ça m'intéresse pas tout simplement. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient tu aurais envie de partager Ouais enfin par rapport au sujet on, dont on vient de parler je trouve que ouais, mmh. la, la sexualité en, comme la vie en général euh, si on peut mettre plus de conscience euh, plus de conscience, je pense qu'on on, on a aussi plus, ça apporte plus de joie et plus de, de plaisir dans la vie. Donc faites l'amour en, en conscience. <rire> Super. Euh, J'ai une dernière question pour toi. Si jamais tu avais une baguette magique et que tu pouvais changer une chose, n'importe quoi, ce que tu veux dans le monde, autour du sujet de, des masculinités, de la norme d'être un homme, ça serait quoi Un petit coup de baguette magique... Euh... Je, pense que, euh... je pense que... Je pense que j'introduirais la, la méditation, je pense qu'on peut aussi faire des programmes de méditation spéciaux pour les hommes. Mm. Et je pense que, euh, en termes d'éducation, il y a plein de, voilà, de, choses, à, de choses à dire, de choses, de, plein de choses à apprendre pour les hommes. Ouais. Et je pense que ça se joue dès euh, l'enfance. Le, et donc, je pense que ce serait génial hein, qu ait, euh, que tous les enfants euh, aient accès à, à la méditation et à une éducation. Euh, sur les émotions, sur, euh, sur la masculinité, sur, euh, sur le fait d'accepter aussi, euh, aussi ses peurs, ses faiblesses. Et c'est ça être un vrai homme, un véritable homme, c'est euh, aussi accepter et ne pas avoir honte de, de ses faiblesses. Mmh. Voilà. Super, c'est un excellent mot pour euh, terminer. Merci beaucoup Antoine. Merci Clovis. Donc je vous propose de partager cette vidéo, de la diffuser. Et euh, dites-moi si vous, vous avez envie d'être interviewé aussi euh, comme Antoine ou si vous connaissez des gens qui pourraient être, euh, avoir envie d'être interviewés. Et je vous dis à très vite.